tous, dans cette séquence, nous allons approcher le cœur du sujet de ce cours, c'est-à-dire la concurrence. Je vous ai déjà dit dans une séquence passée qu'en séquentiel, les choses sont super simples parce que les instructions de votre programme s'exécutent les unes après les autres sur un seul flux d'exécution. En parallèle, vous avez plusieurs flux d'exécution. Dans mon exemple, j'ai un flux vert j'ai un flux rouge, j'ai un flux noir et évidemment au sein de chaque flux j'ai toujours cette propriété que j'ai c'est que les, les instructions s'exécutent les unes après les autres. Mais bien évidemment la relation entre l'instruction I4 par exemple du flux vert par rapport aux instructions du flux rouge ou à celle du flux noir et eh bien c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est à dire que mon programme concurrent avec plusieurs flux d'exécution en parallèle et eh bien il va avoir un état, cet état il va exister et finalement si on peut dire que si je prends à un instant donné l'exécution de mon programme eh bien euh, l'état global va être la projection sur chacun des flux de l'instruction courante. Donc, on va prendre ces projections et on va faire l'état global du programme. C'est un petit peu plus compliqué mais l'idée elle est là. Et évidemment euh, ce qu'il faut savoir c'est que ces flux peuvent ne pas s'exécuter à la même vitesse pour toute une série de raisons liées aux interruptions, liées à des désynchronisations diverses et variées pour 100 000 raisons qui sont liées à des choses qui vont jusque au très fond du processeur de la machine et du coup c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à appréhender. On parle d'indéterminisme, c'est-à-dire que vous avez des flux indépendants, il peut se passer des choses, ils s'exécutent à une vitesse plus ou moins grande et du coup ça va engendrer, et eh bien des variations dans l'exécution qui font que vous allez lancer plusieurs fois votre programme et vous n'aurez pas exactement la même exécution. Donc en gros si je reviens sur l'état de l'application en séquentiel, tout est simple, j'ai pour mon programme donné qui s'exécute. Donc j'ai un compteur ordinal qui donne l'instruction qui est en cours d'exécution, j'ai la valeur des registres qui sont dans le processeur qui sont en fait en gros qui vont stocker les variables courantes et puis il y a des registres spécialisés, l'état de la pile, des choses comme ça et puis les segments de mémoire ouverts qui vont contenir les données, le code, la pile les fichiers ouverts, je ne sais pas. Quand j'ai une application parallèle ou concurrente, je vais avoir la même chose mais pour chaque flux d'exécution. Sachant que certains segments de mémoire vont être partagés par différents flux. Un flux, on l'associera à une thread ou un processus léger. On va revenir là dessus tout de suite. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir des segments qui vont, des segments de mémoire, des portions de mémoire qui vont être propres à un flux ou à une thread. Typiquement, euh, la pile d'exécution du programme exécuté, enfin du flux d'exécution, ça c'est quelque chose qui va être propre. Mais on va avoir des segments de mémoire qui vont être partagés et par conséquent, toutes les threads vont pouvoir y accéder. Donc, euh, alors, il euh, y a aussi, en fonction du degré de parallélisme, c'est vrai qu'on va revenir là-dessus, il euh, y a des choses qui sont plus ou moins partagées. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez compliqué tout ça et on est obligé de considérer trois choses. Donc, le premier point qui est important c'est la notion de programme. Un programme c'est tout simplement une séquence d'instructions que la séquence d'instructions soit sous forme de code source ou qu'elle soit compilée. Bien évidemment ce qui nous intéresse c'est la partie binaire donc soit du bytecode ou du code exécutable pour un processeur donné sur un système donné puisqu'on considère l'exécution. Donc le programme c'est quelque chose de statique. Après vous avez une deuxième notion importante c'est la tâche. La tâche c'est le programme, c'est toujours une notion statique, plus un jeu de données sur lequel on va exécuter le programme. Donc c'est toujours une notion qui est statique parce qu'on n'a pas encore commencé l'exécution. Donc je peux prendre un programme qui fait de l'analyse de, par exemple, calcul de moyenne de notes et puis je peux l'appliquer sur les notes de l'UE machin, les notes de l'UE bidule, les notes de l'UE truc et ça va faire trois tâches. Et enfin vous avez une troisième notion qui est le processus. Le processus on verra la différence entre processus et processus léger bientôt, c'est une tâche en cours d'exécution. Donc c'est le programme plus le jeu de données mais en cours d'exécution. Alors c'est vrai que quand on fait du système, on a un petit peu tendance à mélanger le terme tâche et processus. Alors en anglais c'est Program, Job and Process. Mais si vous voulez la tâche c'est quelque chose qui ne s'exécute pas tandis que le processus s'exécute. Regardons un petit peu ce qui se passe dans le cœur du système. C'est difficile d'éviter ça. Donc on a dans le système d'exploitation un certain nombre de processus qui sont en train de tourner. Chaque processus exécute une tâche, c'est-à-dire un programme plus un jeu de données. Donc vous avez une sorte de fil de processus et en général vous avez, là on va considérer le cas d'un système monoprocesseur, en tout cas avec un seul cœur, c'est un petit peu plus compliqué sinon mais le principe ne change pas beaucoup, euh, où on a un euh processus qui est élu, c'est-à-dire qui est en train de s'exécuter et les autres ben, ils sont en attente. Et puis vous avez un système de commutation, c'est pris en charge par un composant du système d'exploitation qui s'appelle l'ordonnanceur, lanceur, le scheduler en anglais. Et l'idée est de dire ben je vais mettre une, un processus sur le processeur, je vais lui donner le processeur pendant un certain temps et puis soit il termine à ce que là hop c on fait autre chose, soit au bout de ce temps là et eh bien on va le mettre à la fin de la file et on va filer le processeur au suivant et on a des stratégies comme ça de tourniquet et du coup on va faire, vous voyez on peut avoir une impression de parallélisme alors qu'en fait on a ce qu'on appelle du temps partagé. Une époque ça s'appelait la multiprogrammation et euh, l'idée c'est qu'effectivement et eh bien euh, les commutations hein, ça se fait bien évidemment euh un certain nombre de centaines de fois par seconde, donc c'est à peu près euh, imperceptible euh, à l'œil d'un humain, euh, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors si on regarde, euh, ça c'est le niveau processus, c'est-à-dire que c'est au niveau euh, du système d'exploitation, au-dessus de ce niveau-là, on peut avoir ce qu'on appelle des processus légers ou threads. D'accord. Le processus léger c'est la même chose que euh, le processus, mais à un niveau encapsulé, c'est-à-dire que ce processus là il a deux threads et les threads et eh ben elles sont soumises elles-mêmes à un ordonnanceur. Alors parfois euh, c'est euh, le programme qui contient l'ordonnanceur de des threads, parfois il sous traite ça euh, au système d'exploitation parce que maintenant les threads au début ce n'était pas le cas mais maintenant les threads sont pris en charge directement par les systèmes d'exploitation. Alors c'est quoi l'intérêt d'une thread par rapport à un processus d'un point de vue système C'est que les commutations sont beaucoup plus courtes et donc du coup beaucoup plus faciles à réaliser. C'est ça l'intérêt. L'autre chose aussi qui se passe, évidemment je peux avoir d'autres programmes, hein. ici je m'intéresse à décomposer le processus 3, lui c'est le cas d'un programme séquentiel. il n'a qu'une thread. Alors après processus 1 et processus 3 peuvent eux-mêmes faire un programme concurrent. Alors ce ne sera pas de la concurrence au niveau de threads, ce sera de la concurrence au niveau de deux processus et puis un des processus se trouve à avoir plusieurs threads. D'accord Donc vous pouvez avoir un double système d'ordonnancement. Alors ce qui va se passer ici c'est que par contre, ce qui est très important, c'est que les threads partagent le même espace mémoire. C'est ça qui fait que la commutation est plus facile, c'est qu'il y a un certain nombre d'espaces mémoire qui sont partagés. Typiquement les segments de code, un certain nombre de segments de données sont partagés. Tandis que si je me place du point de vue des processus, entre deux processus, il n'y a pas de segment de mémoire partagés, sauf si j'utilise des mécanismes particuliers qui permettent de euh, partager des euh, segments de mémoire, par exemple via des fichiers ou via des segments de mémoire euh, vives partagés. C'est des techniques qui existent euh, au niveau système, euh, mais qu'on ne verra évidemment pas dans le cadre de ce cours là. Donc nous on va d'abord se situer dans ce type de parallélisme uniquement. Tous les problèmes sont là. Okay. Euh, on n'en rajoute pas fondamentalement d'un point de vue conceptuel. Euh, par contre, au niveau de la mise en œuvre, le fait de mélanger du parallélisme au niveau thread et au niveau processus, ça amène des problèmes, mais de mise en œuvre, pas sur les concepts. D'accord Ça ne change pas. Donc se limiter à ça, c'est plus facile. On reste dans le monde de Java et finalement on va malgré ça découvrir tous les problèmes qui peuvent se poser dans une application concurrente. Alors, en guise de conclusion, on peut voir un cycle de vie simplifié d'un fil d'exécution ou d'une thread ou d'un processus, j'ai commencé à prononcer les gros mots. Donc le cycle, c'est archi classique. Donc d'abord, je vais le créer, donc la thread dans un état où elle est créée. Et puis, à un moment donné, une fois qu'elle est créée, on va dire qu'elle est prête, elle est prête à quoi Elle est prête à recevoir. Le processeur, c'est qu'en fait elle est dans cette fameuse file d'attente, mais elle attend tout simplement euh, qu'on lui alloue le processeur ou un des cœurs si on a une machine multicœur. Et puis à un moment donné, il va être qu'on appelle élu ce, ce cycle, ce flux, ce fil d'exécution. Et puis alors la première chose qu'il peut faire, c'est qu'on peut boucler entre élu et prêt. Je vous ai dit que quand j'ai une longue exécution, elle va être troncée parce qu'on appelle on l'alloue le processeur pendant une certaine durée, on appelle ça des quantum allocation de temps processeur et à l'expiration du quantum on revient après parce qu'on va exécuter d'autres processus, processus légers ou autres et puis on boucle là-dessus. Puis il y a certains événements aussi qui peuvent faire en sorte qu'on soit suspendu. Par exemple j'ai une entrée sortie, j'ai besoin de lire le contenu d'un fichier. Je ne peux pas continuer mon exécution tant que le fichier n'a pas été lu. Et vous savez que le processeur il va quand même sensiblement plus vite que le disque. Donc ça veut dire que, ou même un SSD. Ça veut dire que du coup, c'est pas la peine de boucler sur j'attends, j'attends, j'attends, j'attends, j'attends pendant que l'entrée-sortie a lieu. On va tout simplement se suspendre et puis on repassera dans l'état près quand l'entrée-sortie sera terminée. Et à ce moment-là, ben, en fonction de notre position dans la fameuse file d'attente, eh on va redevenir élu. Et puis au bout d'un moment, on peut espérer quand même que le fil d'exécution se termine. Et à ce moment-là, il suffit de le détruire. Et c'est le système d'exploitation qui s'en charge.